Il est en Nous sommes ici sur le petit circuit, du grand circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde et nous sommes en train de participer tous ensemble tous ensemble, aux 24 heures de karting. C'est extraordinaire, il y a une ambiance de fou et c'est Maxime Berger, regardez, qui l'organise. Voilà, alors je viens juste de terminer mon, mon relais euh, pour euh, Car48. Franchement contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant Sport Automobile à la télé, c'est vachement vachement physique. Moi je vais dormir. Alors vous voulez savoir ce qui est arrivé eh ben, C'était un accident de quartier. Je me souviens encore. Euh... Non, je déconne. Tout se passe bien ici, car 48 donne encore l'opportunité à des gens de participer à la vie de tous les jours, de sauter sur un quartier, de prendre du plaisir.